ג'וד מorgen, אליהי דנין, נחישות, רצוננו להלן נישмат, קלאודיסטרג'מן, בן־ fortune מזל, ריחאר אהרונ, בן־fortune מזל, נורברג אברהם, בן־fortune ושמואל בן שמואל אדמאנ, ז"ח 17 nous étudions aujourd'hui ma s'achatanit perek bet, perek gimel mishna bet. ירדו ליצמחים, אבל לא ירדו לאיילן. לאיילן, ולו ליצמחים. לאזן ולאזן, אבל לא בורות, ולא שיחים Matrein Alehem, Miyad. On n'a pas dans la mission précédente que tout le rituel des 13 jeunes, en commençant avec 3, qui vont s'intensifier avec 3 de nouveau, et lorsque ça traîne, les pluies traînent toujours à venir, et 7, ça, c'est que lorsque c'est juste les pluies, les premières pluies qui traînent, qui traînent à commencer à venir. Est-ce que ça arrive, on est encore dans, dans le cours naturel, il y a peut-être ici un message du ciel, donc on fait tu vois. C'est des méchants merveilleuses, en fait, entre parenthèses nous apprendre à vérifier, voir dans, avec toutes nos toutes les misères qui peuvent se produire, voir la main de Hachem et réagir en fonction. Là maintenant, on a commencé à expliquer déjà dans la jeu précédente que des situations, c'est le signe que Minachamaim, on n'est pas content de nous. Si on n'est pas content de nous, c'est pour ça qu'on est puni, et il faut faire vois depuis tout de suite. Avec la totale, donc Matrin Alen Miyad. Et là, on a on, tout de suite on tire toutes les alarmes. On va faire les grosses filotes avec le chauffard et les, on a les ajouts dans la mida. Maintenant, la Mishnah prend encore une nouvelle con configuration, une con condition. Avallo Yardo Si toutefois il y a eu assez de pluie pour les tzmachim, pour tous les végétaux de la terre, avalo Yardo l'ailan, mais il n'y a pas eu assez pour les arbres. Ou bien inversement, l'ailan, Il y a eu assez d'eau pour les arbres, mais il n'y a pas eu assez d'eau pour, les, euh, pour les, comment dire, la verdure ben, qui aura du sol. Et on a besoin de tout, bien évidemment. C'est deux sortes de pluie. La pluie qui tombe pour les racines des arbres, c'est une pluie qui tombe forte. Elle s'appelle, dans la Torah, Yoré. Yoré, comment dire en hébreu moderne, Yoré contient une iria, on vise. Ça vient avec toute la force et ça rentre bien dans la terre, profondément. Le, la pluie plus singulière pour les Tsimakhim, pour les tzmachim, les, les, les végétaux, comment dire la, la verdure, ou même aussi les, les céréales, c'est le même principe. Alors c'est une pluie plus douce, elle arrive comme une sorte de crachin qui reste autour du fruit, qui se fait bien imbiber dans le fruit, elle ne rentre pas en profondeur dans, dans la terre du tout, elle n'a pas, pas d'intérêt pour les arbres, mais elle a un grand intérêt pour les petits végétaux, pour les fruits de la terre. Et donc ça, c'est gardou, ça s'appelle malcoche dans le toit, en fait. Malcoche, plus dans la façon, soit malet cache, c'est mes malets ta cache, ça remplit les épis de blé. Le cache, c'est la paille, ça remplit la paille. D'accord Et donc, il y a eu... Assez de pluie pour une sorte, mais pas assez de pluie pour l'autre sorte. Pourquoi ça peut l'avenir C'est que on n'est pas content de nous. De nouveau. La zèvée, la ou bien eu de la pluie pour les pluies, pour les arbres et pour les végétaux, mais quoi Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu avalo les borotes les chirines mais il n'y a pas eu suffisamment pour remplir les, toutes les puits. Alors les puits, il y a les puits qui sont creusées sous la terre, et les puits qui sont en Cette fois-ci, c'est creusé, mais c'est couvert. Et mais à Roth, mais à rot si je ne me trompe pas, c'est le. C'est le puits, mais qui est au-dessus de la terre, on a, on a pris des briques, on les a imperméabilisées, et puis on a rempli de l'eau là-dessus. D'accord Donc, il y a, en tout cas, c'est là-bas, concrètement, c'est là-bas la citerne d'eau, où, où on stocke l'eau pour ensuite l'utiliser pendant l'été, pour voir quand il fera bien chaud. Eh bien, il n'y a pas eu assez de pluie qui est tombée pour ça. Eh bien, Matrine, elle est ennuyée, elle est directement tirer toutes les alarmes, toutes les alarmes, comme dans la mission précédente, on fera tout de suite, tout le rituel euh, des, des derniers taniotes. On jeûnera trois fois, comme ce qu'il nous avait précisé le, le tour, en fait, il l'a dit. Et on jeûnera bête et bête, yom sheni sheni. Et puis on fera un jeûne avec toute la toute la, la, la, la force, et les filottes, et les pleurs, et la, la tchouba aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de atzlachakulto.